Merci, M. le Président. Dans la limite de la physiologie, il est évident que les femmes et les hommes puissent exercer les mêmes métiers, si tel est leur désir. Comme d'ailleurs, et ça ne figure pas dans le rapport, euh, il serait aussi logique ou normal qu'un père de famille nombreuse veuille rester à la maison et éduquer ses enfants, tout comme une mère de famille nombreuse. Je pense aussi que si une femme préfère l'équitation de la danse classique à la boxe anglaise ou au football, elle ne doit pas être stigmatisée pour autant, euh, et, et vice-versa pour les hommes. Euh, on a parlé, des collègues ont parlé du communautarisme, on peut, on peut, on peut passer ça de côté, mais non, parce qu'effectivement, le communautarisme qui sévit dans certains quartiers, ou qui commence, euh, disons, à s'étendre, est contraire à la courtoisie, à la garantie, euh, à tout ce que connaît, euh, a pu connaître la femme en France à travers les arts et les lettres et son histoire. J'ajoute un peu pour rire que l'homme est né de, du ventre d'une femme. La terre mère Gaïa est une femme. Et l'on ne parle pas de père patrie, on parle de mère patrie. Quelque part c'est quand même important. Mais je vous, vous dirais on parle aussi de la terre des hommes. Voilà, ben évidemment nous voterons ce rapport. Merci.